Salut à toi, c'est Florent du site Global Investisseur. Je t'annonce que j'organise la troisième édition du Meetup Global Invest ici à Montréal. Donc, c'est une rencontre d'investisseurs d'exception. Donc, que tu sois débutant, expérimenté ou même investisseur très avancé, cet événement c'est fait pour toi. Tu pourras ben, me rencontrer, ça va être l'occasion d'échanger autour d'un verre. Donc, on sera dans les locaux d'un de mes partenaires au M euh, immobilier Coach House, donc c'est au centre-ville de Montréal. Tu auras le lien juste en dessous. Tu auras également euh, la possibilité d'acheter ton passe d'accès qui ne coûte que 20 dollars. Donc, ça va être l'occasion pour toi d'échanger ben, avec d'autres investisseurs immobiliers. Donc, tu vas rencontrer des membres de formation en ligne, des membres de, des programmes d'accompagnement, des abonnés de la chaîne YouTube tout simplement et également des partenaires à moi. Donc, tout ce qui est courtier immobilier, conseiller financier, courtier hypothécaire. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, un événement à taille humaine, donc je pense qu'on sera à une vingtaine, trentaine maximum. J'avais déjà organisé un événement la, la fois dernière et ça s'était très très très bien passé. Donc euh, ça fait plaisir de rencontrer des personnes motivées, voilà ça crée vraiment une certaine énergie pour toi qui veux, euh, si tu cherches vraiment euh, des contacts, si tu cherches à être entouré de personnes qui veulent passer à l'action et qui passent à l'action et qui ont des résultats, franchement cet événement c'est fait pour toi donc euh, L'événement se, se déroulera en trois parties. Donc, il y d'abord l'introduction. Donc, euh, voilà, je vais hein, présenter les différentes personnes qui vont intervenir. Il y aura une session immersion en immobilier où là, euh, ben, tu auras l'intervention d'un courtier immobilier qui va te dire pourquoi travailler avec un courtier immobilier, comment investir en immobilier de manière générale. Tu auras également l'intervention de mon partenaire euh, Henri Douala qui est conseiller financier et qui va te parler vraiment de comment structurer tes finances personnelles et de t'assurer aussi en tant que personne lorsque tu investis dans l'immobilier. Tu auras également d'autres intervenants de type courtier, hypothécaire, inspecteur en bâtiment, etc. Donc vraiment, ça va être l'occasion pour toi de faire vraiment une certaine immersion en immobilier, de voir des professionnels, de voir des investisseurs, de voir des personnes qui ont des résultats et de vraiment échanger et te motiver pour que tu puisses toi aussi passer à l'action cette année. Donc, tu auras le lien d'inscription juste en dessous. Euh, je te conseille de te dépêcher car les billets vont partir extrêmement vite et le nombre de places est bien évidemment limité donc euh, voilà, moi je te dis euh, je, te, je te remercie d'avance pour ta venue ça va vraiment être l'occasion d'échanger d'apprendre à se connaître et euh, voilà, il y aura du beau monde et il y aura également des, euh, un apéritif quoi, du, du vin, du fromage des, des, des, des musgueule de quoi grignoter et euh, l'idée c'est de vraiment passer un bon moment donc je te remercie beaucoup. Partage cette vidéo à toutes les personnes qui sont sur Montréal, qui veulent, qui pourraient être intéressées par, cette, par cet événement. N'hésite pas à venir également et euh, de toute façon, voilà, on reste connecté. Moi, je te dis euh, rendez-vous le 30 mai, donc à partir de 17h. Donc, ça, ça va être de 17h après. Ben, on va continuer la soirée comme il se doit. Euh, donc, euh, je t'attends au M Immobilier Coach House pour la troisième édition du meetup globalinvestisseur.com. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Ciao.